Alors, quand j'ai commencé à militer, c'était une période après 68. Mais la chose qui m'a vraiment poussé à l'action, et continue à me pousser, c'est l'expérience du mépris. Vous êtes dans, une, dans votre classe de lycée, puis il y a une partie qui méprise les autres. Après, c'est le monde que l'on lit de plus en plus précisément, les guerres, les les racismes, les... toutes les choses qu'on ne veut pas. Mais j'étais quand même dans un milieu qu'on peut qualifier euh, d'intellectuel, d'intellectuel de gauche, et euh, ça tournait un peu en rond. Euh, D'abord toujours la beauté des gens, qui, des personnes qui se lèvent, qui sont debout, qui, ont, qui se mettent ensemble, l'inventivité des les ronds-points, l'accueil, la chaleur, et puis, bon, à nouveau, des femmes. Des femmes qui, euh, dans l'assemblée populaire, euh, disaient « moi je sais pas parler, j'ai jamais rien dit, mais quand même je vais dire quelque chose, et alors là on les écoute. » voilà Ça, ce moment où ça suffit, à un moment où un président est capable de parler des gens qui ne sont rien, ou des premiers de là tu as envie de... T'as envie de râler, de grogner, et puis tout d'un coup tu fais mieux que râler grogner. Tu te sens solidaire et proche de ceux qui ont une parole vraie, et des, des hommes, des femmes, qui, qui, qui, qui se lèvent et qui disent non, c'est pas ça. Des bon. idéaux, on en a, on en a toujours eu. Euh... On te raconte souvent que les idéaux ne durent qu'un temps et finissent en catastrophe, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même sans doute pas vrai du tout. Mais bon, alors là, par exemple, l'idéal, je pense qu'il y a déjà des mondes, des mondes nouveaux qui commencent à émerger, comme les pathogènes. Et donc, euh, j'aimerais ai, bien rencontrer les apathistes qui sont retournés, dans notre monde financiarisé. Et donc, euh, si j'ai un rêve, parfois, ben je pourrais là, cette fois, le, emprunter une expression de Karl Kranz, hein, qui lui-même, entre les deux guerres mondiales du XXe siècle, euh, quelqu'un qui s'opposait beaucoup au journalisme esclave et complaisant. Il disait à propos du communisme que ça aussi, ça pouvait peut-être mal tourner, mais pourvu que ça dure et le plus longtemps possible, car c'est le cauchemar des arrogants. Voilà, soyons le cauchemar des arrogants le plus longtemps possible.